je crois et euh, en fait c'est les lycées entre in enfin euh, ils s'organisent euh, de manière interne. Nous notre lycée on savait pas que les lycées allaient venir mais on est quand même venus, et c'est en fait c'est une initiative de chacun en fait. Et en, en France on est habitué à manifester en fait donc c'est vraiment une sorte de culture en fait de la France. C'est une syndicale des enseignants déposés après l'idée de grève pour permettre d'accompagner les élèves qui se mettent en la réforme du bac qui, qui crée une ségrégation sociale, et également contre l'augmentation des prix des études supérieures pour les étrangers, contre, ça va totalement contre les valeurs de la France et de l'éducation normalement, et aussi contre la réforme du bac, notamment qui va inclure 40% du bac qui sera en contrôle continu. Le contrôle continu, on sait très bien qu'il n'est pas le même selon les professeurs et selon les écoles et qui va donc créer des euh, différences de classe sociale, des inégalités entre par exemple les banlieues et les milieux favorisés. Macron n'a Macron rien investi. Vous, vous la ouais, voyez la vrai réalité, c'est que les gens ils sortent ouais, dehors, de c'est tout Si on est autant dehors, c'est qu'il n'a rien fait. Euh, donc on est parti ce matin de notre lycée pour venir au rectorat, pour montrer notre mécontentement et notre inquiétude à l'égard de la réforme, surtout pour nos élèves défavorisés socialement, qui se sont mobilisés, dont on est très fiers aujourd'hui, Certains profs font grève et d'autres euh, on voilà, Une grande majorité. Euh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Par exemple, notre lycée, nous, il est resté ouvert et on peut aller en cours, ça veut dire, mais ouais, nous, on préfère manifester fait. parce ouais. qu'on en a marre. Nous. Et en fait, on a un gouvernement qui mène des réformes vraiment d'inspiration libérale très très forte. Et aussi bien au niveau de l'université où ils ont établi une sélection dans des filières où il n'y avait aucune sélection jusque-là, où il suffisait d'avoir le baccalauréat pour deux droits pouvoir prétendre à une place à l'université. Ça a été mis en place l'an dernier et ça se développe de plus en plus et euh, ils cherchent à adapter le bac qui jusque-là était un diplôme national et le premier diplôme universitaire qui permettait donc d'accéder à l'université en un baccalauréat beaucoup plus local en renforçant la part de contrôle continu, c'est-à-dire d'évaluation dans les établissements et on craint que ça conduise à ce que les, les universités sélectionnent en fonction des lycées et des établissements en fonction de la réputation de ces établissements, ce qui se fera au, déter, au détriment des classes populaires... Les sélections, les sélections de les parcours sup, ça euh, c'est sélectif. C'est-à-dire que si on vient d'un endroit ou si, ou si on a même d'une ville ou d'un lycée... On aura moins de chance que ceux qui viennent de Paris, par exemple, c'est ça. Et l'expérience d'une rentrée universitaire qui a été totalement désorganisée par l'utilisation du nouveau logiciel qui donnait des réponses très tardives pour les universités, pour les établissements de le fait que ce soit de la sélection, ça nous indique vraiment. Il y a des gens qui n'ont pas d'école aussi. Voilà. Il y a des gens qui n'ont ben pas d'école. On a eu pas leur pas bac, dit. ils n'ont pas d'école, c'est pas possible. C'est impossible, c'est pas possible. Faire bac plus deux pour finir boulot. Voilà. parce qu'on refuse, tout, un, tout, simplement que voilà. on refuse voilà. tout simplement que c'est une machine qui choisit de notre avenir. Surtout que c'est une machine qui ne va pas prendre en compte nos capacités, mais d'où on vient. Les départements 93 et 94 qui sont un peu mis à part par rapport aux lycées... On est catégorisés en fait gros. par rapport aux départements dans lesquels on vient. C'est ça. Et qui sont mis à part et du coup ça empêche des lycéens du département 93 et 94 d'accéder à des lycées de Paris. Surtout que nous on a la priorité seulement sur une seule fac qui est celle de Créteil alors que les élèves intramuraux sont la priorité sur toutes les facs de Paris et sur ce point là il y a une grosse inégalité qu'il faut absolument changer La réforme, l'une de nos principales inquiétudes c'est la baisse des effectifs des professeurs que ça va engendrer. Il y a des postes liés à ça qui vont être supprimés, beaucoup de profs de professeurs plus de 2000 si je ne me trompe pas 2600 euh, 2600 voilà pour le chiffre exact euh, et ça va aussi entraîner des classes de 35 élèves ce qui est énorme qui est vraiment beaucoup trop, qui donnent des enseignements d'assez mauvaise qualité. Et en plus les, les élèves aussi euh, ne, sont, ne sont pas les mêmes, enfin, l'attitude, enfin, le niveau de concentration des élèves n est, n est change, n'est pas le même, on ne peut pas avoir la même pédagogie. Il y a aussi euh, plein de problèmes qui vont être liés au choix du supérieur, puisqu'on va demander aux élèves de faire des choix assez spécifiques dès la seconde. Les secondes vont devoir choisir trois matières majeures pour leur première et deux mineurs si je ne me trompe pas. Le problème c'est que ces majeurs sont très spécifiques et sur 12 majeurs qui vont être proposés, 5 seront rares comme art appliqué ou numérique. Aussi, euh, beaucoup de majeurs vont devoir demander une mise en place qui va avoir un coût assez important comme numérique. Aussi des profs qui.. Il va y avoir des profs de poste, mais sur les... des postes en fait, sont... comment expliquer euh, Il va y avoir des postes sur lesquels il faut trouver des postes. C'est des profs, pardon. Parce que du coup, il n'y a pas de prof de numérique encore. Euh... Surtout, ben, voilà, c'est majeur, il y en a beaucoup qui vont être rares. Si on a fait le mauvais choix, on ne peut plus revenir en arrière. Et le, les lycées, l'éducation nationale ne sont pas responsables si on s'est trompé ou on a fait une erreur. En gros, on ne peut plus revenir en arrière, c'est notre problème. Il n'y a plus rien à changer. nous si qui rien... sommes les, responsables. On, est les plus responsables. on nous dit, oui, vous pouvez choisir vos matières. Cependant, c'est il faut que ce soit des matières organisées. C'est-à-dire que si, imaginons, on, veut, on aime bien la physique, la, SVT, la science et la vie de la Terre et qu'on met de la langue avec, ça ne passera pas parce que ce n'est pas dans la filière S, comme maintenant. Donc c'est un peu de la poudre aux yeux qu'on nous a donné. Nous, on voit de plus en plus, on nous demande de décider pour notre avenir de plus en plus tôt. Aujourd'hui, l'éducation n'a plus sa place dans, ce, dans cette société. On veut former les gens le plus rapidement possible pour en faire des bons salariés, des bons travailleurs. Et nous en, en pleine maturation on peut pas se permettre euh, on peut pas se permettre de, de trouver une voie tout de suite. Hein. L'imminence de la réforme et le fait qu'elle va très très vite on nous demande de mettre en place de nouveaux programmes euh, pour des classes l'an prochain. Et les professeurs n'ont pas les programmes, ils savent même pas si les gens prendront la matière qui leur sera assignée et du coup personne ne sait ce qui se passe, on manque d'organisation. En bon, gros oui, ne savent pas ce qu'on va se passer, on ne sait même pas les manuels, ce qui va se passer pour l'avenir, les filières, qu'est-ce qu'ils vont enseigner, qu'est-ce qui va rester. Et aussi si on a choisi plusieurs trucs, ça va. On peut faire deux établissements différents par exemple. S'il n'y a pas d'option, on sait pas les options des établissements. Non, à la réforme, c'est trop différent euh... Non, à la réforme, c'est trop donc tout ça ça rentre clairement dans le cadre des politiques d'austérité qui sont menées ici, dans un cadre européen aussi, et où le gouvernement fait le relais totalement des demandes de la commission de cases des services publics, de dégradation du service public permettant d'ouvrir des niches pour le marché privé de développement du secteur privé dans tous dans tout les secteurs. Et ça, c'est au profit des investisseurs privés qui vont essayer d'attirer un public qui a les moyens, tout en laissant au service public le fait de gérer d'une certaine manière celles et ceux qui n'auront pas accès et avec une, une dégradation finalement du service rendu par, par les services d'État, par les fonctionnaires. Et ce qui va encore plus loin, c'est qu'il y a des projets qui circulent, alors qu'en l'instant, qui n'osent pas totalement assumer, mais de casser les statuts des fonctionnaires pour aller vers de plus en plus de contractuels. Dans notre lycée, à peu près, je ne sais pas, vu de nez peut-être 10%, mais on n'est pas un lycée qui est particulièrement mobilisé. Euh, c'est pour ça qu'on est particulièrement content d'être là aujourd'hui. Euh, maintenant il y a d'autres lycées de secteur. Il y a des lycées qui viennent du 93 qui sont venus en quart. Donc euh, voilà, spécialement bien organisé. On a vu euh, de grosses mobilisations à la fois En tenue, et est le d'une certaine manière euh, bah, le blocage des, époles, des écoles c'est à l'appel du syndicat lycéen et bah, ce, ce ne sont pas eux les casseurs évidemment il y a, il y a aussi des, les dégradations sont vus à des, des gens en général extérieurs au lycée. Bien sûr, euh, so on est solidaire avec les autres manifestations qui se passent. Mais après tout ce qui est casseurs, non. etc. Nous, on veut pas être associés à tout ça. Du monde. On, on veut, on veut pas non plus. Dernier, on a fait un blocus à Mistral, Il a malheureusement mal tourné. Et en fait, les policiers ont lancé des bombes lacrymogènes sur les élèves et des innocents, des spectateurs qui n'avaient rien fait, ils ont pris le, le gaz lacrymo dans les yeux. Et comment ah, dire aussi, pas Et les policiers, à un moment, il y, avait une, il y avait une fille qui était tombée dans les pommes. Ils ont pas intervenu. Regardez, c'était. Entre nous, on a. on a, Spectateur. des spectateurs. regardez jusqu'à ah, quelqu'un bah, qui est arrivé. On reçoit des flashballs dans la tête, dans la jambe, dans, dans la jambe, dans les C'était la, la guerre en fait. Ah, ouais, C'était le chat et la souris, on va dire. Vendredi dernier, il y a vraiment beaucoup d'affrontements. Il y a beaucoup d'affrontements entre la police et les jeunes. J'ai des amis à moi, ils ont été incarcérés. Il y a eu des tirs de flashball, ouais. Ouais, ouais, il y a eu des pierres jetées, des, des, des, bien des bien jetés, poubelles des poubelles brûlées et le lycée là, a été fermé le lendemain. Là, est dans les blocs du lycée, par contre, les policiers, c'est vraiment, ça directement, ils gazent. Directement. Pas ah gazé, ils sont lancés. En gros, en gros, on direct, direct, ils gazent, ils ont tout ça. Et surtout, c'est que le problème, les flics, quand ils se mettent à intervenir, ils frappent tout le monde. À un moment, on arrivait, il y avait le lycée, il était là. On a commencé à sortir, ils ont commencé à frapper des gens qui ont sorti. Donc il y a eu aussi les policiers en ce moment, ils sont violents. Des jeunes, ça va les motiver, mais les parents par exemple, ça va leur faire plus peur qu'autre chose. Mais nous, on n'a pas peur. Mais nous, ça nous motive de se battre contre ça en fait. Nous, on est associés avec euh, les associations parce qu'on se sent tout comme eux méprisés par le président. Et on peut voir par exemple, durant son euh, discours euh, qui était au début de la semaine, qu'il nous a ignorés, qui a ignoré beaucoup de Français et qui essaye de faire passer certaines réformes et certaines améliorations alors que c'est juste pour nous faire oublier les choses plus importantes. La on, on, on, on, on, on est contre tout ça, c'est pas possible. On dirait que c'est la guerre C'est la guerre, on est vraiment... On va se mobiliser pour tout, On est solidaires ensemble. On est tous solidaires ensemble, on va vraiment tous se mobiliser pour Voilà. On, on, de de on veut obtenir ce qu'on veut. On veut obtenir ce qu'on veut vraiment. C'est notre avenir, il est en jeu. C'est notre avenir, il est en jeu. Il, il a pas le droit de décider à notre place. Voilà. On n'est pas les cobayes de lui. On a le droit d'émission. On a le droit d'émission. On a le droit de tenir notre avenir. On a le droit de tenir notre avenir. On ne s'en sort pas. On est malheureux. On a droit d'émission. Vous nous écoute pas On pense que je qu'on dit, c'est n'importe qu'on est juste là parce qu'il y a un effet de masse et qu'on peut se faire remarquer. Alors qu'on a des vraies revendications. Donc à un moment, si on voit qu'il y a tout un peuple qui se lève, il faut se poser les bonnes questions. Et dire que c'est peut-être pas nous qui avons tort, mais c'est peut-être eux. Qu'on est là. Macron, please, démission Macron, démission Franchement, c'est pas possible tout ça